Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, Dans le cadre de nos émissions Radar, un, un nouveau format, d'après euh, une idée de notre ami euh, Julio, ce sont des lectures. Donc euh, lecture numéro 1, dont j'ai intitulé ça euh, au pluriel euh, stratégie sanitaire et théorie complotiste au singulier. Mais en fin de compte, on va le faire en plusieurs parties. Il va nous lire un, un texte de euh, Michael Davidson et de Michael C. Ruppel euh, qui traite ben, justement de, de microbiologie, de laboratoire pharmaceutique, de santé et de grands groupes. Euh, voilà. Donc je, vais, je laisse euh, la parole à Arturo pour cette lecture numéro 1. Alors sachez qu'il n'y a pas la grande forme de donc notre émission ne fera peut-être pas le format d'une heure, elle fera peut-être un quart d'heure, une demi-heure, on n'en sait rien, on verra. Je lui passe maintenant la parole pour la lecture. Oui, bonsoir. C'est peut-être euh, l'adversaire qui, euh, qui m'a filé un, un tacle de santé. Le fait est que c'est pas. Je suis un peu fébrile. Donc excusez, on fera ce qu'on peut, qu on n'est pas débrouillé. Donc, le texte « Les décès des microbiologistes s'accumulent » par Michael Davidson et Michael C. Rupert, bien connus des euh, chercheurs de vérité. On ouvre les guillemets. Dans la période de quatre mois, du 12 novembre 2001 au 11 février 2002, on a rapporté la mort de sept microbiologistes de classe internationale, dans diverses parties du monde. Six sont décédés de cause « non naturelles » et la mort du septième demeure suspecte. De plus, le 12 novembre, Dean Corp, sous-contractant majeur du gouvernement en traitement informatique dans les opérations militaires et le travail de renseignement, se vit accorder un contrat de 322 millions de dollars pour développer, produire et mettre en réserve des vaccins pour le département de la Défense. Dincorp et Adron, tous, tous deux fournisseurs de la Défense, associés à la classification des programmes de recherche sur les maladies contagieuses, ont également été impliqués dans un programme de logiciel, connu sous le nom de PROMIS. PROMIS permettant d'identifier et cibler les victimes. Non, on a oublié de préciser de quand date euh, ce, ce brûlot qu'on est en train de lire. C'est date de 2006, donc euh, c'est un, un travail de 2005-2006. Euh, Six semaines avant le 12 novembre 2001, on signale aussi la mort de deux autres microbiologistes. Certains croient même qu'il y aurait eu cinq microbiologistes de plus, assassinés durant cette période, élevant le total à 14. Ces deux à sept morts en plus ne sont toutefois pas au centre de ce récit. Cette même période vit aussi la mort de trois personnes impliquées dans la recherche médicale ou la santé publique. Alors, excusez, 9, 10, si c'est bien la suite. Donc la chronologie de, de ces assassinats. Le 12 novembre, Benito Que, c'est son nom de famille. Q -E, eh oui. 52 ans est trouvé dans un état comateux dans la rue près de le, du laboratoire où il travaille à l'école de médecine de l'université de Miami. Il meurt le 6 décembre. 16 novembre, Don son prénom. C Wiley 57 ans, disparaît, sa voiture de location est abandonnée sur le pont Hernando de Soto, en dehors de Memphis, au Tennessee. Son corps est retrouvé le 20 décembre. 23 novembre. Vladimir Pachechnik, 64 ans, est retrouvé mort à Wiltshire, en Angleterre, près de sa maison. 8 décembre. Vladimir Koshchunov, 5 ans. 56 ans, est trouvé sans vie dans une rue de Moscou. 10 décembre, Robert Schwartz, 57 ans, est trouvé assassiné dans sa maison de campagne de London Country, en Virginie. 11 décembre, 7 son prénom, Van Nguyen, 44 ans, est retrouvé mort dans le sas d'entrée d'un réfrigérateur dans le laboratoire où il travaillait à Victoria State, en Australie. 11 février, Yang Langford, 40 ans, est trouvé mort dans son foyer de Norwich, en Angleterre. Avant ses décès, le 4 octobre 2001, un jet commercial voyageant d'Israël à Novosibirsk, en Sibérie, fut abattu au-dessus de la mer Noire par un missile ukrainien Sol Air, entre guillemets perdu, tuant tout le monde à bord le missile était à plus de 100 000 en dehors de sa course. Même si les dépêches d'agences d'information l'ont qualifié d'affrêtement, le vol Sibir 1812 était en réalité un vol régulier. entre guillemets. Selon plusieurs communiqués de presse, ainsi qu'un article du Barry Chamish, écrit le 5 décembre et un autre par Jim Rarey, le 13 janvier, tous deux disponibles en anglais sur www.research.com. Nombreux sont ceux qui croient en Israël que l'avion comptait jusqu'à 5 microbiologistes. Israël et Novosibirsk sont des foyers de recherche à la fine pointe de la microbiologie. Novosibirsk est reconnu comme la capitale scientifique de la Sibérie il y a plus de 50 installations de recherche et 13 universités complètes pour une population de seulement 2,5 millions d'habitants. Alors même que l'on faisait état de la disparition de l'avion dans la mer Noire, des journalistes israéliens sonnaient déjà l'alarme en signalant que deux microbiologistes israéliens venaient d'être assassinés, prétendument par des terroristes. Le 24 novembre, un vol de la Swiss Air, allant de Berlin vers Zurich, s'écrasa au moment de l'atterrissage. Des 33 personnes à son bord, 24 furent tuées, dont le chef du département d'hématologie de l'hôpital Ishilov d'Israël. Il y eut aussi comme victime les directeurs du département de santé publique de Tel Aviv et de l'école de médecine de l'université hébraïque. Ils étaient les seuls Israéliens du vol. Il s'agissait de Avishai Berkman et de Amiramp Eldor et Yakov Matsner. Les médias reçurent l'ordre d'étouffer la responsabilité de chacun d'eux. Là, il aurait pu préciser, il, il aurait pu, euh, parenthèse, euh, commentaire, de citer la source des médias israéliens. Ça aurait été bien. Bien qu'étant des microbiologistes de grande réputation, six des sept scientifiques morts dans l'intervalle de quelques semaines sont décédés de causes non naturelles. 4 d'entre eux, eux accomplissaient un travail de recherche identique. Leur recherche avait une portée politique et financière entre guillemets, globale. Que se passe-t-il le Bureau des relations publiques de l'École de médecine de l'Université de Miami limita ses commentaires en précisant que Benito Que était biologiste cellulaire mêlé aux recherches oncologiques du département d'hématologie. Ses recherches reposent en grande partie sur l'étude des, des séquences de l'ADN. Les circonstances de sa mort soulevèrent plus de questions qu'elles n'en résolurent. M.Q. avait quitté son travail dans un laboratoire de recherche de l'école de médecine de l'université de Miami et se dirigeait apparemment vers son Ford Explorer stationné sur la 10e avenue. N.W., le Miami Herald, lequel qualifiait le décès, entre guillemets, d'incident, rapporta qu'il n'avait pas de porte-monnaie sur lui. Le journal publia des détails donnés que la police de Miami cette mort est la conséquence d'une attaque à main armée. Pourtant, selon les explications des policiers, le corps de M. Que ne portait pas de traces de lésion. Pour les amis et la famille de M. Que, le doute n'existe pas. Le physicien a été attaqué par quatre individus, dont l'un avait une batte de baseball et il a été assassiné. Le décès de Monsieur Que est officiellement déclaré aujourd'hui comme « provenant de causes naturelles dues à un arrêt cardiaque fin des guillemets. Le coron ». Le coroner du comité de dead ainsi que la police de Miami ne veulent pas commenter le cas, se contentant de dire que le dossier est clos. Mystère à Memphis Don C. Wiley de l'Institut Médical Howard Hughes de l'Université Howard était un des plus éminents microbiologistes au monde. Il avait remporté bon nombre des plus prestigieux prix dans le domaine, dont en 1995 le prix Albert Lasker de la recherche médicale fondamentale pour ses travaux, lesquels devaient aboutir à la réalisation de vaccins, des vaccins antiviraux. Il était impliqué de près dans la recherche sur les séquences de l'ADN. Willet fut pour, la dernière fois vu, vu, fut pour la dernière fois vu vers minuit le 15 novembre. C'est une coquille hein, quittant le, le souper du conseil de recherche infantile Saint Jude organisé à l'hôtel Peabody de Memphis au Tennessee. Ses collaborateurs présents au dîner affirmèrent qu'il ne montrait aucun signe d'intoxication et qu'il n'avaient pas bu en leur compagnie. Sa Mitsubishi Gallant de location fut retrouvée environ 4 heures plus tard abandonnée sur un pont, un pont traversant le Mississippi, tourné en direction de l'Arkansas. Les clés étaient encore sur le démarreur, le réservoir d'essence était plein et les doubles clignotants de détresse n'étaient pas allumés. Le cadavre de Wiley fut retrouvé le 20 décembre accroché aux branches d'un arbre, le long du Mississippi. À la hauteur de Vidalia, en Louisiane, à 480 km au sud de Memphis, avant que l'on puisse retrouver son corps, le docteur Wiley fut considéré comme personne disparue et la police n'entreprit aucune vérification légale. Les premiers rapports concernant la disparition de Wiley ne, ne firent pas mention des marques de peinture sur sa voiture, ni d'un enjoliveur man manquant. Lesquels furent relevés dans les rapports subséquents. Le type d'accident pouvant provoquer la perte d'enjoliveurs, entre parenthèses, en...